Bonjour à tous, Donc, euh, je m'appelle Mathias Rousset, je suis chargé de recherche à l'INRIA et euh, je travaille aussi à l'IRMAR. Aujourd'hui, je vais vous présenter euh, les suites de Gutstein. Euh, ce sont des suites finies qui peuvent être construites par un algorithme arithmétique simple, mais dont l'arrêt, la finitude, n'est pas prouvable sous les axiomes de Donc, euh, Je vais commencer par expliquer le, le point le plus important, c'est la représentation héréditaire d'un entier N en base B. Donc euh, On va commencer par la représentation classique. Euh, exemple simple, en base 2, euh, 5 s'écrit 2 à la puissance 2 plus 1. 33 s'écrit 2 à la puissance 5 plus 1. Et donc, je rappelle que euh, euh, rep la représentation classique, c'est écrire un entier comme un unique polynôme de coefficients plus petits que B, évalué en, en B, la base B. Qu'est-ce que la représentation héréditaire Ça consiste à remplacer de manière récursive tous les exposants du polynôme, par euh, leur représentation en base B. Par exemple, 33 euh, s'écrit 2 à la puissance 5 plus 1. Je regarde les exposants, j'ai un exposant 5 qui n'est pas écrit en base 2, donc je l'écris lui-même en base 2, et j'obtiens ainsi une fonction de 2, 2 à la puissance 2, à la puissance 2 plus 1, plus 1. Et je m'arrête lorsque je n'ai plus d'exposant strictement plus grand que B. J'obtiens par ce procédé une unique fonction que je note HNB de la base B pour 33 et 2, H de 33,2 de B, et donc B à la puissance B à la puissance B plus 1, plus 1. Je peux maintenant construire les suites de Gutstein. Elles sont définies, ce sont des suites G de B, euh, indexées par B, définies par leur conditions initiale et définies par récurrence de la manière suivante. J'écris G de B en base B, en base selon la représentation hiérarchique, et je remplace B par B plus 1. Une fois que j'ai fait tout ça, je soustrais 1, par exemple, 33, on a vu que ça s'écrivait comme ça. Je remplace la base 2 par la base 3 et je soustrais 1. Et j'obtiens 3 à la puissance 3 à la puissance 3 plus 1. On voit que euh, les, les, euh, les valeurs des suites deviennent rapidement très grandes. Pourtant, dans les années 40, Gutstein a démontré que sous les axiomes de la, usuels de la théorie des ensembles, Zemmerlo-Frankel, pour toute condition initiale, la suite de Gutstein finit par revenir en zéro et s'arrêter. On peut le comprendre un tout petit peu. Euh, si jamais la valeur de la suite est plus petite que la base B, remplacée par B par B plus 1 ne change rien et la suite se met à décroître un par un jusqu'à 0. Dans les années 80, des logiciens ont montré que l'arrêt, donc la finitude de ces suites de Goustein n'était pas prouvable sous les axiomes de l'arithmétique de Peano, malgré qu'on puisse construire la suite sous ces axiomes. Donc je rappelle que sous les axiomes de Peano, on ne peut pas faire certaines choses, comme considérer l'ensemble des suites d'entiers, qui est un ensemble non dénombrable, et pas construire les réels. Par contre, on peut utiliser, bien sûr, le principe de récurrence classique. Je vais maintenant donner l'idée de la preuve du théorème de Gutstein qui est basée sur les nombres ordinaux. Une façon de voir les nombres ordinaux est de, vo de les voir comme une extension <coughs> totalement ordonnée des entiers. Euh, en tant qu'extension euh, totalement ordonnée, ça a un plus petit infini qu'on notre petit oméga, et on peut définir les ordinaux comme étant toutes les formules écrites de manière unique en base petit oméga, sous forme d'un polynôme, mais un polynôme spécial. Les coefficients sont entiers, mais les exposants ont le droit eux-mêmes d'être des ordinaux. On peut ainsi les définir de manière récursive. Le point clé est que l'ordre est l'ordre lexicographique sur le premier exposant, son coefficient, jusqu'au dernier exposant, puis son coefficient. L'ordre naturel lexicographique sur ce genre d'objet. Et maintenant, la preuve. Mettons que je parte de euh, suite de Gustein 2 puissance 2. Je transforme 2 en 3, j'ai 3 à la puissance 3. Je retire 1 et j'obtiens ce polynôme en base 3. On voit que ce polynôme est strictement plus petit, strictement, que celui-ci en base 3 dans l'ordre psychographiques. Si je remplace chacune, à chacune étape, la base par petit oméga, pour 2 à la puissance 2, j'obtiens oméga à la puissance oméga, pour 3 à la puissance 3, j'obtiens oméga à la puissance om oméga, on voit que c'est égal. Mais par contre, à la dernière étape, ici, j'ai une expression qui est strictement inférieure dans l'ordre psychographiques. Quand je remplace par oméga, j'ai donc un ordinal qui est strictement plus petit que celui-ci. On voit donc qu'on a obtenu ainsi, par euh, cette, euh, cette fonction, une suite décroissante d'ordinaux. Et il se trouve que l'ensemble des ordinaux est tel que tout sous-ensemble a nécessairement un plus petit élément. Ça se voit sur, sur ce dessin ici, où j'ai représenté une spirale un peu euh, effrayante de la suite de tous les ordinaux, mais où les points d'accumulation sont uniquement sur la gauche. Ce qui fait que si je considère un ensemble euh, euh, d'ordinaux, eh bien, il y aura nécessairement un plus petit élément. Donc, toute suite décroissante finit par revenir en zéro. Et donc, euh, la suite de, de, les suites de Gutstein finissent nécessairement par revenir en zéro et s'arrêter. Voilà. Donc, euh, merci beaucoup.